C'est incroyable que tu aies trouvé Doc et a obtenu des fluxors. Avec ça, on va pouvoir trouver Zbatazar. Allons-y. Ah les égouts. Ah mais c'est quand même chouette ça. On dirait comment c'est stylé. On dirait que c'est on dirait que c'est le chat qui glisse dans, sur l'eau. Un mmh. <rire> Jésus chat. La musique est giga chouette aussi. giga gigabubon là c'est pas des petits bubons de de pacotis attention wow, wow, wow Allez. petit lot de gros Totalement 10 sur 10. On arrive quand On arrive quand, on arrive quand, on arrive quand Oh Je crains le pire hein. Je crains le pire parce que là. Je me demande si on va pas se retrouver un truc à la Resident Evil avec euh, genre un euh, Nemesis. Avec des qui euh... tu vois. J'ai confiance. Bubonésis. C'est un groupe de musique, non J'ai dit les machineries complètement cassées maintenant, je crois qu'on peut l'ouvrir manuellement. Oh. Je vais l'ouvrir avec mes pattes Vu que je fais tout le boulot de tout le monde On a gras Ok. Saute sous la porte. Ça va on a le temps, hein. Okay. Bon bah c'est ce moment-là où ça craint. Et je peux pas courir pour l'instant. Oh là là, mais... Ah non mais je vais croiser une gueule à coup sûr. Oh. Non. Ok. Voilà. Vous m'attrapez pas. Est-ce que en faisant ça... Mais je l'ai. J'ai fait une dizzy parta! Avec le Zork! Il y avait un truc? Bon appétit! Hein? Les éclateurs de points blancs compulsifs? Ça vous trigger un peu? Eh ouais! Ça vaut trigger. Oh Oh je rigole, je rigole, je rigole <rire> je suis vraiment un monstre. <rire> Allez, accroche-moi Bon, ben bah, je vais devoir y aller. Ouais, il y ici y Oh, oh, oh! Ah, mais oui, il y a carrément quelque chose! T'as raison. C'est tellement satisfaisant. Monstre! Ah, la mémoire qui est revenue! J'ai eu le petit. Ah! C'est ah, cool, je me rappelle maintenant. On y mangeait de la pizza. Il se faisait entraîner par un énorme rat tout moche mais qui sentait le muscle. Il était par une énorme machinerie qui creusait profondément dans, le, dans la terre. Comme tout le reste, l'eau était rationnée afin que tout le monde en dispose. Quand même lors des périodes de sécheresse. Le scientifique m'avait montré un plan des réservoirs. Ils étaient énormes et auraient pu contenir un bâtiment tout entier. 44 On revient toujours à la même chose. Hein. Alors, Splash, Twitter, Degeluto, Retwitter. Ah, on était là. Ok. Ça me rappelle tellement euh, Prince of Persia. Send of Time. Que j'ai vraiment adoré. Hein. Il y avait gros gros potentiel hein, avec euh, Prince of Persia, la version en self shading. Il y avait gros gros potentiel. Hein. Oh On arrive dans la base de la... de la Reine On entend ronfler On les entend ronfler. De là... est là. Si on va tenter un truc. On va tenter un truc. On va aller laver le chat. Bon, il fera ça avec sa langue. Hein. J'suis perdu, j'suis perdu, j'suis perdu J'suis pas perdu euh, Prends ton temps, c'est quoi Tu prends ton temps 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Allez! J'ai glitché le jeu <rire> J'ai glitché le jeu <rire> Déjà vieux Je vous laisse un peu mon petit poil là, vas-y. Allez, venez sur moi, allez Allez Ça rappelle en fait, votre petit jeu, votre petit bestial. Ce... Oh, en fait. oh. Suivant. Suivant <rire> Et comment il me colle comme ça Arrêtez, c'est obscène on se connaît à peine, euh, sans deck. <rire> Genre je peux le faire un peu. Très bien. Ok, très bien. Bon, là, c'est dégueu, mais comme il faut, mais propre, mais... Pff. Parfait. On a validé la technique, quand même, à 200%. Pourquoi je fuis, moi Pourquoi je fuis Pourquoi je fuis J'ai un turbo laser dans la couloir. Petit jeu agressif de ma part. Hein. Spéciale ambiance. Bienvenue sur la chaîne. Euh, C'est comme ça tout ce, ce temps-là. C'est comme ça le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de 19 h à 10h du matin. Bienvenue à toi. N'hésite pas, pose-toi, hydrate-toi et n'aie pas trop peur. Ok, ça va trembler. Oh... Wow ok. N'empêche <coughs> depuis que je suis plus agressif... Depuis que je suis plus agressif, le gère... C'est un mélange entre... Être sale et violent. Oui. C'est incroyable, franchement. Je trouve le jeu incroyablement d'un. Vraiment, je trouve. Euh... Très beau, très chouette. Très curieux, très mystérieux, avec un lore qui, qui se déflore. Mais juste ce qu'il faut. Les yeux de d'accord. Ils vont s'ouvrir quand on va arriver. Pour pierre. Mais tu connais la recette de la paupière, Zévo. Je... Tout va sourire. Tout va sourire. Tout va sourire. Le fond, toi, tu mérites la sentence. Il une bonne portée pour euh... y a une bonne portée, hein. Ça va tomber à côté de moi. Pour que la menace opère. Non Ok, bien. First try. Sauf le moment où je voulais absolument valider, mais euh... bon. Oh, je me sens. Oh, je me sens tellement mieux. La bo elle met vraiment l'ambiance. Je trouve qu'elle est hyper efficace. Elle est pas trop intrusif. Elle euh, tout fonctionne en fait. Elle est à la fois rétro en même temps futuriste. Oh. What? Double watt. Oh Mais Faut du café. Dans le fond, vous avez vu ou pas Ton turbo-laser Non B12 Ah, fuite. Gros, gros fan de l'ambiance du... Zik-zak, zik-zak, zik plactelle ça va vite du bouche à bouche avec un robot c'est noir j'étais seul comme si j'étais revenu dans le réseau tu m'as sauvé merci l'ami je suis pas ton ami pardon miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam miam complètement détruit maintenant. Quoi Non Le scénario m'a eu. Oh. Le scénario m'a eu la peau de notre arme ultime. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on n'a pas un robot, bien sûr. Elle te pose pas, Ah uh ah! -huh. Ok. Pas, Pas une ligne de dialogue, hein. c'est ça qui est faux. Ça rappelle euh, Little Nightmares. Pas une ligne de dialogue. Ou Limbo. Ou Inside. Pas une ligne de dialogue. Depuis des lustres. C'est toi qui nous as contacté un peu plus tôt. Un contacté. Petit extérioriste Sbaltazar l'extérioriste, attendez, il est en train de méditer au sommet de notre village. Ok. Oh. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Pour une décharge. Cette machine, le scientifique dont j'étais l'assistant en utilisait une comme ça. Il était malade. C'était son dernier espoir. Il est entré dans la machine. moi ouais. Je ne l'ai pas accompagné. Il était seul. Que faisait-il Il, Il s'est envoyé dans l'ordinateur et tout a changé. Il y a un problème lors de l'envoi. Il est resté bloqué des centaines d'années. Jusqu'à ce qu'un petit chat apparaisse. Oh je suis le... C'était ça C'était moi le scientifique Quoi Mais le twist C'était lui la solution J'étais humain Il s'est téléchargé Non pas d'habitude. <rire> Quoi Qu'est-ce qu'il y a C'est bon hein Désolé, je... Ne m'interrompez pas. Pas tout de suite, j'ai pas envie de parler pour l'instant. L'hôpital Velpo. Respectez-moi. Non, même pas, ok. Hein. Salut vous. Oh la musique est géniale, j'adore. Ah ça me parle tellement sur la musique. Sans personne autant me parler hein, on est d'accord. Ça m'appelle les niveaux que je faisais dans l'itabit j'avais fait un Oh! Ok. On va voir que tu vas bien. Qu'est-ce que okay, j'oublie d'autre? Comment je peux le savoir, tu l'as oublié? Avoir des parents, des amis qui leur est-il arrivé Vous voulez ouvrir la cité, mais restait-il seulement quelqu'un à sauver en mission, Yapi. Euh, je ne peux pas m'attarder sur euh, des détails comme euh, le repos. Je comprends bien que je suis quelqu'un de très investi dans cette mission qui peut sauver l'humanité. Un saut de peinture prêt. Et tu ignores qu'on n'interrompt pas quelqu'un en pleine séance de méditation transcendantale. <rire> ah, c'est toi, tu étais avec Momo quand on a reçu cet appel. Heureux de faire enfin ta connaissance, vas-y, les connais Momo et Doc Alors Donc On nous connaît aussi, nous les exterroristes. Il me manque, le souvenir m'apporte la quoi oh Mais c'est presque du cannibalisme mémorial Mais... Au moins rester dans les taudis. J'ai envie dire que tu les avais aidés à trouver Doc et Clémentine. Oh Clémentine <rire> Clémentine... Oh, est au centre-ville maintenant. Je voudrais voir l'extérieur, c'est elle qui pourrait dire, mais apparemment, elle avait une sorte de plan. Tiens, prends ça J'ai écrit son adresse à vous de cette photo. Ah. Pour rallier les centres-villes de monte, un petit village pour un être aussi agile que toi, ça ne devrait pas être compliqué parviens à atteindre l'extérieur, tu seras le premier je te souhaiterais bien bonne chance, mais tu as pas besoin, je crois en toi! éteint tout à l'heure. Je suis humain, sans doute le dernier au monde. Et regarde ce qui reste de moi. Tant de souvenirs remontent à la surface. Combien j'en avais oublié. Peut-être qu'en trouvant Clémentine, on pourra rester ma la mémoire et te faire rentrer chez toi en même temps. Et pour descendre pour obtenir d'autres enseignements auprès des compagnons en poursuivant en direction. Ils sont très Ah, c'est ouf, c'est ouf. Je trouve qu'ils ils ont réussi à. à faire une ambiance. En fait, il y a beaucoup de choses que j'aime. Il y a l'intelligence, la fraîcheur. Parce que, quoi qu'on en dise, ça reste quand même assez différent de plein de jeux. Et puis la musique aussi. L'ambiance est au top, absolument, je suis d'accord. Le surnom chef conserve. Ma spécialité c'est le sur-clis-clis-clis-cyclage. Cyclage sur cyclage Des restes. Pas du jour. Ramène la J45 avec mon ingrédient secret. Et bien un giga stylé. Oh! En fait, cette nourriture est horrible. Mais c'est tout ce qu'on trouve par ici. Je vais quand même dévisser le boîtier frontal si je continue de manger cette saleté. Oh! Ok. il va monter. Il monte, lui, ou j'ai l'impression que ça descend. Hein. Ouais, j'ai l'impression que ça descend. C'est bien ça. Ok. Ok. allez, allez, allez, allez, allez, Non? Ok, il faut monter de l'autre côté. Ici. voilà. Il faut trouver une ouverture par là, oh, peut-être par ici. Oh, ces petits choix. Oh. Mieux l'ambiance. L'ambiance, elle est vraiment chouette. Vu. Bon, par ici, c'est une miette. Okay. Il y a quelque chose sur le côté A, ici. Je préfère euh, que ce soit pas rejouable et très apprécié, plutôt que rejouable à l'infini et que tu prennes du plaisir euh, moyennement. bon ça va Dès que Tante Clémentine nous a appris comment faire pousser les plantes spéciales qui peuvent vivre sans la lumière, une énorme collection! Tu veux la voir? Euh. Quelqu'un que je connais pas qui me propose de montrer son énorme collection. Je J'aurais tendance à me méfier, hein. Je fleur jaune. Rouge et puis une fleur Si seulement quelqu'un de petit et agile pouvait m'aider à trouver. Ok. Je m'ennuie! plein de trucs sympas. Très bien. Oui. C'est pas moi. Euh... Arrêtez de m'accuser de tout ça. Hein. Oula. J'avais un niveau dans Utopia Planet que j'avais fait, qui consistait à escalader de la même manière toute une fusée. Et la fusée, je l'avais euh, fabriquée dans, un, dans une matière qui explosait. Et quand t'arrivais au sommet de la fusée, taper sur un bouton qui était connecté à toute la fusée et qui explosait. <rire> J'aime bien quand ça explose. Oui oh. c'est ça, hein. c'est bien tu meurs. On arrive à la fin. Eh non. cest Un métro Straight 2033 C'est pour eux que je le faisais. Mais ils sont partis maintenant, c'était il y a longtemps. Je voulais le voir à l'extérieur, mais est-ce que ça a encore une quelconque un importance Ouais, j'ose même pas imaginer la profondeur, et... absolument. C'est dingo, hein, c'est dingo. On hein? approche du centre-ville. Hein? Ok. C'est moi qui vais conduire le métro Vraiment Je vais être conducteur de métro Mais non je peux pas, j'ai pas de casquette. Pouah la profondeur. Ah oh, mais tout le décor il change Bonjour. C'est ouf comment tout le décor il a changé. Il y a plein de livres ici. Avec la vitesse de Turing, des types d'intelligence artificielle, j'en reconnais certains, j'avais une bibliothèque. Je me souviens que rien n'égalait l'odeur d'un livre dont on tourne des pages. Ah Combien de fois je l'ai dit J'en ai sniffé des livres Une sensation euh, presque confortante. Lire, c'était comme passer du temps avec quelqu'un. Euh... Joker Yaaah C'est le petit chat. C'est bon Le chat sous... ...adrénaline. Très bien, alors... Hop là Hop là Avec son fils qui discute, c'est la première fois que je vois ce genre de robot. Et moi je cherche Clémentine. Oh, incroyable ça, a toujours dans tous les jeux. On je va demander à quelqu'un d'autre, je suis déjà assez occupé. Petit plot. Niveau inférieur strictement interdit pour cause de danger biologique. Police. Pacificataire. Voilà, Laisse-moi tranquille. Mais tout le peuple est comme ça hein, des robots partout. Des robots partout. Okay, attends, je peux tenir en équipe là-dessus. Là, c'est oh, la vie de chat. Devant le ventilo Devant le ventilo comme ça, à, à rester. À attendre que la fin du monde se passe. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi monter sur cette, euh, cette piège à pigeon ok très j'ai des on travaille toute la journée pour collecter les déchets c'est nécocorps qui a fait euh, les parasites On a plus vu ces nouvelles là. Le premier symbole est une rue, le deuxième est un étage. Ok. C'est presque un malin, ouais, tu Ok. C'est pas le à parler de quelqu'un qui s'appelle Clémentine. Il pourrait nous aider. Trouvons là cette photo et les symboles au dos pourraient sans doute nous aider. en bleu c'est la rue c'est ça ok où est ce qu'on voit les symboles de rue rue et tâche port je peux aller en hauteur là est ce que je peux aller en hauteur oh, wow. oh c'est tellement stylé